Bonjour Alors, quand on a une grande différence de correction entre l'œil droit et l'œil gauche, qu'est-ce qu'il faut faire Comment faire Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, la première, ça va être assez esthétique. Hein, je, je vous montre vite fait. Mais euh, si on a... Bon, là, ce sont les, les différentes épaisseurs de verre par rapport euh, aux corrections pour du moins euh, 6 ou du plus 4. Vous voyez qu'on a des épaisseurs au bord, différentes pour les négatifs, enfin pour les myopes, on va dire, et euh, si vous êtes hypermétrope, pour une épaisseur au centre. Donc, quand on a une grande différence de correction, on va voir un effet loupe, qui soit grossissant ou rapetissant, différent à droite et à gauche. Le but, ça va être que, déjà, esthétiquement, à travers les verres, vous n'ayez pas un œil qui soit gros et l'autre plus petit. Ça ne fait pas joli. Donc là, pour ça, on amincit les verres. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est important, c'est qu'au-delà d'une trop grosse différence de correction, vous avez deux images différentes, une qui va être plus grande que l'autre, et au-delà d'un trop gros écart, le cerveau ne comprend plus que c'est la même image. Donc ça peut vous provoquer des effets de tangage, vous pouvez neutraliser un œil, et donc là, l'amincissement va réduire ces effets loupes, mais quelquefois, on va être amené, chez les bons opticiens, à grossir le deuxième. C'est-à-dire à demander euh, aux fabricants qui euh, nous fassent un effet grossissant relativement équivalent entre les deux yeux de telle manière à rétablir une vision binoculaire et ce qu'on appelle une vision stéréoscopique, c'est-à-dire une vision en relief. C'est important, ça. C'est important pour votre confort visuel parce que euh, sans ça, vous pouvez soit déséquilibrer comme je le disais, ou euh, neutraliser un œil. Et perdre la vision binoculaire et la vision en relief. Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, renseignements ou autre, je vous dis à très bientôt chez Atola Istres. Allez, au revoir.